Bonjour à toi, je m'appelle Thomas, je suis le président de l'association étudiante de, du DUT-MMI, métier multimédia et internet, ici à Castres, et je t'emmène visiter mon IUT. Donc ici nous avons une salle de son avec plein de matériel. En MMI, on est deux promos de 60 étudiants, 60 en première année et 60 en deuxième année. Nous avons ici une salle avec des Mac pour du montage vidéo. Nous avons plusieurs salles équipées d'ordinateurs. Et nous avons aussi des amphithéâtres. On a aussi un petit coin de détente avec une cafétéria. Donc, euh, j'espère te voir euh, l'année prochaine parmi nous. Tu es le bienvenu.